Je vous remercie. Merci Madame Martinelle. Nous en venons à la discussion de l'article 84. Euh, il n'est pas défendu. Et donc je mets... Euh, l'article... L'amendement 84 n'est pas défendu. Vous êtes... Vous êtes signataire. Mille excuses Madame Duby-Muller. Merci Monsieur le Président. Donc cet article 4B donc créé, propose donc qu'un rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations euh, existe donc dans le secteur du livre. Euh, le présent amendement vise donc à supprimer cet article puisque nous considérons qu'il y a déjà une multiplication des rapports remis au Parlement, sachant que ces derniers sont rarement remis, donc tel est l'objet du présent amendement. Député, Monsieur le rapporteur. Je m'attendais à ce que l'opposition dépose un amendement de, de suppression de cet article sur une autre base euh, que celle que vient d'exposer Mme Dubimeller, qui est euh, donc euh, le fait que ça fait un, un rapport de plus. Et je m'attendais à ce que l'opposition prenne l'initiative pour reprendre un peu ce qu'a souhaité formuler euh, euh, donc euh, notre collègue Christian Kert dans, dans le cadre de la discussion sur l'article. 4B que nous avons adopté en commission. De quoi s'agit-il De prendre acte, effectivement, et je vous rejoins, mon cher collègue, sur le fait qu'il y a eu une négociation qui s'est conclue favorablement entre le CPE, le Conseil permanent des écrivains, et le SNE, le Syndicat national de l'édition, sur le contrat d'édition et montrant qu'il y a dans le secteur une volonté de discussion et d'échange. De ce fait, cet amendement, à travers la remise d'un rapport, vise à inciter à une nouvelle concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d'auteur dans le secteur du livre, énumérant un certain nombre de points qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle négociation. Ces différents points ont été évoqués lors d'auditions que j'ai conduites en votre nom. J'ai souhaité, parce que vous avez pointé un déséquilibre entre la parole des uns et la parole des autres, et pour entendre la parole des deux parties, si j'ose dire, j'ai été amené, pas plus tard que vendredi, à recevoir à leur demande les représentants du syndicat national de l'édition, et notamment son président. Moi, je pense qu'en tant que législateur, nous traduisons notre souhait que cette négociation, qui a réussi l'année dernière, puisse reprendre sur un certain nombre de sujets, elle sera ou non euh, conclusive. Euh, cet amendement n'est pas un amendement normatif, mais un amendement euh, qui fixe euh, un cadre à cette euh, concertation. Et je pense euh, que nous sommes pleinement euh, dans notre euh, rôle. Voilà. De ce fait, euh, je souhaiterais, en tout cas, évidemment, que l'amendement qui a été présenté par Mme dumé au prétexte que c'est un rapport supplémentaire, donc un rapport euh, de trop ne soit pas adopté et la commission m'a suivi en donnant un avis défavorable merci monsieur le président madame la ministre oui, Monsieur le Président, je voudrais rappeler moi aussi, comme Monsieur Kert l'a fait à l'instant, que les éditeurs et les auteurs ont effectivement achevé, il y a quelques mois, une très longue, mais fructueuse néanmoins négociation, puisqu'elle s'est conclue par la réforme du contrat d'édition, qui s'est scellée par l'ordonnance du 12 novembre dernier. Donc moi aussi, je salue une fois encore tant la méthode que les résultats remarquables qui ont été atteints au terme de cet effort collectif. Et je me réjouis d'ailleurs de vous proposer d'examiner par un amendement ultérieur du gouvernement la ratification de l'ordonnance relative à ce contrat d'édition. Euh, et ce dialogue, d'ailleurs entre les parties prenantes, me semble devoir prévaloir lorsqu'il s'agira à nouveau à l'avenir d'évaluer et le cas échéant de compléter ce, ce dispositif. Et Je me félicite de ce que le syndicat national de l'édition et le conseil permanent des écrivains aient d'ailleurs euh, récemment entamé dans ce même esprit partenarial un dialogue autour de plusieurs des points mentionnés par, euh, par l'amendement. Je les sais déterminer à, à obtenir par un accord interprofessionnel euh, de, nouvelles, de nouvelles avancées. Je les encourage à poursuivre ces échanges ce travail vous le savez s'effectue en toute transparence avec mes services et donc il me paraît légitime que le ministère de la culture puisse transmettre au parlement le moment venu les informations nécessaires afin de tirer toutes les conséquences de, de ces négociations qui sont actuellement en cours donc je suis également défavorable à cet amendement merci madame la ministre monsieur kert pour 30 secondes merci monsieur le président euh, bon moi je ne suis pas bien entendu convaincu euh totalement par ces euh, par arguments. Euh, il me semble un peu étrange que, euh, du, du fait que le livre soit le seul secteur culturel où un accord professionnel a été conclu avec succès, euh, bon, moi, ça me paraît étrange de le remettre en cause dans la loi. Quoi. Euh, bon, mais euh, force restera à la loi, mais convenez quand même qu'à partir du moment où des professionnels parviennent à un accord, revenir un an, moins d'un an après, dans le cadre de la loi, ça a quelque chose d'un peu étrange. Madame le ministre, monsieur le rapporteur. Si, monsieur Kerr, je mets donc aux voix euh, l'amendement 84, avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est repoussé. Toujours à cet article 4b, nous avons l'amendement 198. Monsieur Piron. Écoutez, en prolongation, merci Monsieur le Président. En prolongation euh, à ce que je viens d'entendre, euh, j'ai bien entendu notre rapporteur indiquer que son amendement n'était pas normatif. Mais pour ma part, je, je trouve qu'il est loin d'être inintéressant, bien au contraire. Il est au moins informatif, voire incitatif. Euh, puisque en effet, euh, la déclinaison euh, qu'il qu porte, cet amendement, c'est une déclinaison qui porte sur des points qui restent quand même assez incertains, ou éventuellement, je dirais, qu'ils peuvent faire l'objet encore d'un certain nombre de litiges incontestables. La coopération auteur-éditeur est essentielle, l'équilibre, en effet, souhaité par tous, est essentiel, pour autant, il reste des différents. Donc, que de ce point de vue, on ait un rapport qui déjà nous éclaire, ça me paraît tout à fait important. D'autre part, quand on parle d'information d'incitation, mon amendement, mon sous-amendement si vous voulez, enfin mon complément hein, porte sur le fait qu'on pourrait aussi de temps en temps aller regarder ailleurs ce qui se passe autour de nous euh, et, et peut-être peut élargir le point de vue un peu franco-français si vous voulez à l'aune de quelques autres observations il existe, il existe dans d'autres pays, des codes de bonne conduite il existe encore une fois des codes de bonne pratique, et eh bien euh, mon, mon complément euh, vise simplement à intégrer dans ce travail à venir hein, euh, les l'expression en s'inspirant notamment des codes de bonne pratique existants. Ce n'est, je le répète, qu'un complément informatif et peut-être incitatif. Merci. Monsieur le Président. Merci, euh, Monsieur Piron, euh, de, de votre intervention euh, qui, j'espère, rassurera ceux qui euh, s'inquiètent qu'on puisse inciter euh, par un article de loi à, à la négociation. Et je remercie M. Piron d'apporter ainsi le soutien du groupe UDI à cet article. Votre initiative, chers collègues, à travers votre amendement, vise à compléter opportunément la rédaction que nous avons adoptée en commission. Et de ce fait, la commission y a donné un avis favorable. Madame la ministre, avis Même avis. Je mets aux voix l'article. L'amendement 198 présenté par M. Piron, avis favorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voie l'article 4b nouveau, qui est pour.